Bonsoir, émission Radar numéro 39, le jeudi 15 février 2018, intitulée « La poésie est-elle état ?» euh, E. état E. Euh, majuscule, point d'interrogation. Ce sera à la fois un entretien et un débat animé par Pierre Merechkowski avec Nina Jivancevitch, poète, euh, qui est venue avec une amie, qu'elle nous présentera. Voilà, et donc... Euh, voilà. Et donc, l'émission est dédiée à notre ami journaliste et producteur euh, Patrice Barra. Et ben, je passe la parole à notre ami Pierre Merechkowski. Oui, donc bonsoir. Euh, donc, euh, <coughs> on, va, je vais, on va dire juste quelques petits mots euh, sur Patrice Barra qui est décédé il y a peu de temps. Euh, donc, a priori, il euh, y, y aura plusieurs, plusieurs hommages euh, pour Patrice Barra. Il y en aura un euh, lundi, demain, enfin ce week-end à belle île en mer je crois qu'il y en aura à l'ASCAM, la Société des auteurs multimédia, et il y aura un hommage, j'espère, dans le café Grain d'or, que... auquel moi j'irai personnellement. Voilà, j'irai a priori pas à Belle-Île, et je n'irai pas à la SCAM euh, pour des raisons qu'on peut trouver sur mon blog, euh, Merejkovski pierre blog, je ne sais pas quoi, euh, bon, enfin bref, voilà. Mais on est tous ensemble, et on est tous ensemble. Voilà, euh, c'est... Pe Peut-être que, peut que la mort, en fait, c'est pas quelque chose qui, qui existe. Bon, enfin, voilà. Donc, si tu veux, Boris, dire quelques, quelques mots, parce que tu voulais intervenir à propos de la mort de, de Patrice, oui, voilà. Donc, moi, je vais intervenir pour rapport à me préciser, c'est présenter aussi quelque chose que je fais au sein d'un collectif. Donc, déjà, pour Patrice, j'ai connu au sein, du, au sein du collectif Nuit Debout, donc sur le militant. Je retiens surtout l'homme sur combat pour les migrants, pour les SDF et tous les, euh, voilà, pour le combat social qu'il défendait, ça veut dire que, euh, que chacun qu'on respecte le droit humain et qu'on respecte euh, les droits fondamentaux envers l'homme, c'est-à-dire euh, se loger, se nourrir, euh, que les migrants soient mieux intégrés dans le pays et surtout euh, mieux accueillis par le pays. Et aussi, je viens aussi pour aussi. Voilà pour présenter euh, un collectif que je suis c'est la commission Debout Éducation Populaire en fait on est là depuis avril 2016 donc commission issue du mouvement Nuit Debout et en fait nous on fait des débats sur la place publique à République euh, tous les week-ends c'est aussi pour inviter euh, toute personne qui veut nous parler de ce qu'il veut ça veut dire ça peut être sur un film, sur un poème qu'il veut nous lire une chanson qu'il a écouté en fait euh, nous présenter bah, voilà nous présenter euh, ce qu'il veut nous présenter et après on aura un débat avec le public pour euh, partager des idées qu'il défend ou euh, voilà, approfondir le, voilà approfondir ce qu'il va, qu va, euh, qu va nous présenter pendant 20 minutes et après 40 minutes donc, de débat avec le public. Donc euh, c'est aussi un appel pour les gens qui regardent la vidéo s'ils ont envie de venir euh, sur la place présenter un projet associatif ou présenter un problème ou toute autre chose, ils peuvent venir. On a un site internet qui est eduqpopdebout.org euh, euh, euh, euh, enfin, ou sinon vous pouvez taper aussi debout éducation populaire sur internet et vous aurez euh, notre site internet. Et tous les enregistrements en fait, sont enregistrés sur notre site. Donc, ce qui permet aussi pour la personne de se réécouter, d'avoir une trace audio de euh, ce qu'il a dit. Donc voilà, et après, euh, j'espère que malgré la mort de Patrice, quelqu'un va prendre le flambeau qu'il a fait. Et que sa mort ne servira pas à rien, que ça fera peut-être bouger pour euh, euh, sa mort, on fera peut-être euh, un peu bouger une ligne euh, sur les combats qu'il défendait. Voilà pour le meilleur, le meilleur. Nina, si tu veux. Non, euh, le euh, Si tu veux commencer à lire quelque chose que tu as écrit, dis-moi quelque chose. Ou, euh, que fait euh, quelque... Oui, effectivement, je ne savais pas euh, pour les, les nouvelles assez tristes de, de, sur votre ami. Euh, parce que pour ça, j'ai jamais préparé. Euh, pré pré je prépare jamais euh, ce que je vais lire ou faire com comme une performance parce que j'ai toujours j'attends le retour de, de public, les gens qui qui, qui écoutent tout ça. Donc c'est euh, c'est quelque chose. Qu'est-ce que je peux lire sauf à dire qu'il n'y a pas de mort, Il y a seulement l'émigration comme grand écrivain qui disait, il y a des migrations, des, des, des lames qui sont en train d'immigrer. Effectivement, c'est une forme d'émigration aussi. Voilà, euh, je crois, euh, Pierre, que tu as préparé quelques questions pour moi, ou tu voudrais simplement que je lise. Ben, disons que, euh, oui, j'ai quelques questions euh, à poser, puis expliquer comment je sentais cette émission, mais je pensais que c'était bien que tu lises un texte là, que de, de ton choix. Et puis moi, je lirai aussi une page d'un autre livre après. Voilà. Puis après, on, on entamera les questions. C'est un peu comme ça, je voyais les choses, mais sinon, on peut faire autrement. On peut, on non, peut voilà, aussi euh, ne est, pas, est, rien est dire. Un, ou, il y a un poème ou, ouais. de mon voisinage, ça s'appelle « Château d'eau ». Quand je pense à l'autre, je pense à toi et à la nage. Je traverse l'eau, danse dans une piscine avec des poids en serrant mes chevilles, parfaite métaphore de ma vie. Vois, je ne le remarque même pas tandis que j'ôte ainsi, du lait à la poussière de Bergade, la poudre dorée de Dorchol dans laquelle Matic a enveloppé la dédicace à l'inoubliable Bata, issue des années 4, 1930 qui le première m'a introduit dans le mouvement ouvrier « Ce Verdict ». Mais aujourd'hui, si je sens un crachat du capital américain, des blagues russes et de la camélote chinoise en plastique, tandis que je les contemple aussi depuis le cœur de l'Afrique noire et d'un petit Maghreb, depuis le château d'eau de Paris, même s'ils me sont chers, tandis que je les contemple aussi depuis les axes des méridiens tranchés des cultures trompées, même s'ils me sont chers, tandis que je les contemple ainsi depuis un pays au bout du monde et que je les euh, euh, entraîne terriblement, une pensée s'est déjà nichée. Elle est partout, j'attends nulle part ma maison. Et pendant que mon chef, le gars irakien Galib Al-Hakak, me fait gaiement un signe de la main et m'encourage. Venez donc en Bourgogne cet été. Là est mon véritable jardin, mon ancien foyer et ma nouvelle demeure. Ah, et Oui, alors moi, je, je voulais te, te proposer de participer à cette émission ouais, ouais, ouais, ouais. Euh, que j'avais faite sur Zalea qui s'appelait un moment d'ailleurs Unserwort. Bon on comprendra qui veut dire, alors c'est en, en yiddish, ça veut dire notre parole. Voilà. Ce qui n'a pas de rapport forcément avec le groupe Nashi euh, qui agit dans la Russie de Poutine. Il y a notre parole et nashi c'est pas forcément les mêmes, mais là on ne va pas rentrer dans cette cuisine interne qui serait trop longue à, à développer. Parce que le, le point de départ, voilà, j'avais été très étonné. Euh, d'entendre à, à France Info la présentation d'une émission littéraire Alors, bon c'est pas une question de personne parce que franchement je ne me souviens plus du nom de la journaliste c'est une personne qui fait une émission littéraire sur la chaîne publique Sénat où elle fait venir des écrivains et euh, j'étais très surpris d'ailleurs euh, Laura Adler aussi fait parfois une émission je crois à France Inter, le soir où elle fait venir des écrivains et je suis à chaque fois très étonné parce que euh, à ces écrivains on leur demande euh, un peu quelle est leur méthode de travail, euh, quel est le point de départ de, de leur création, leur référence, leur quotidien. Mais c'est un peu une interrogation que je, je me pose. D'ailleurs, comme a dit l'ambassadeur de la République serbe, dont j'ai peut-être été le seul à écouter le, le discours l'autre jour au Bernissage où l'ambassadeur euh, qui avait connu Tito a, a dit en fait on a toujours vécu des époques de transition quand j'étais chez Tito il y avait la transition vers le socialisme plus la transition vers le communisme et là il dit qu'on vit une époque de transition il ne voit pas laquelle et il lançait un appel euh, aux artistes à ne pas sombrer dans le nihilisme alors bon j'ai pas malheureusement pas pu prendre voilà. oui, j'ai pas pu prendre la, la parole parce qu'au centre culturel serbe Bon, j'estime que un peu dans ma paranoïa que je ne je, je sens pas trop de, de prendre la parole de force parce que, euh, disons que je ne le sens pas pour des raisons personnelles de ma sécurité physique. Mais bon, c'est certainement très exagéré. Mais la, la, la question n'est pas n'est pas inintéressante. Euh, pour, pourquoi, effectivement, dans de nombreux festivals ou dans des rencontres littéraires, il y a, y, a, y a rarement, il y a souvent une intitulé bon, la diversité ou ou les immigrés, ou les sans-papiers, ou la tolérance. Il y a un intitulé bon, qui a le mérite d'exister ou qui pose une question, entre guillemets, dite sociale. Mais là, là où ça me pose problème, c'est que souvent, dans, dans ce genre de rencontre, les, les artistes ne parlent que d'eux. Bon, moi aussi, je parle que de moi, ce qui n'est pas forcément grave. Mais ne parlent que, que de, leur, de leur quotidien, c'est-à-dire de la façon dont, dont ils travaillent, quelles sont leurs références, qu'est-ce qu'ils attendent. Mais il n'y a jamais une réflexion commune sur la société. Alors je, je voudrais avoir ton, déjà une première retour sur ce que je te dis. Est-ce que tu as ce, te senti, ce sentiment, parce que toi, je, bon, enfin, j'espère je, je, je, que je ne vais oui, oui, pas des secrets parce que tu, pas tu Serd, si non, parce que avant, tu étais ferme. non, parce qu'avant tu as habité en Serbie, après tu as aux états unis dans votre pays. Donc est-ce que tu as, non, as ce sentiment que, que c'est en ça, France ça, ouais, Pierre, Je, je voudrais t'interrompre, pas pour ça, mais tu sais peut-être, euh, certains par, parmi nous, savent très bien que j'ai travaillé pendant des années avec Alain Ginsberg, le euh, poète célèbre, qui était vraiment pour les doigts humains. Je, je pense qu'il a inventé tous les comités, toutes les choses, et les autres anarchistes. J'ai travaillé avec euh, le Living Theater, Julian Beck, Judith Malina. Ils sont probablement tous ces, ces personnages. Je ne peux pas rentrer aux États-Unis euh, en ce moment, donc c'est un statut assez... Euh, privilégié Parce que c'est le statut aussi de David Greber, Noam Chomsky et tout ça. Donc, euh, si vous voyez tous les tout le, le gens qui sont les scénaristes noirs, ils peuvent se déplacer, ne peuvent pas se déplacer aux États-Unis il y a toujours une raison profonde. Euh, bon, donc. Je, je, je, Ceci dit, peut-être je ne suis pas vraiment à la meilleure su sujet, le meilleur sujet, mais je vais, je vais te répondre à ta question pourquoi les gens uh, s'occupent avec les choses éphémères, ou les artistes, les écrivains, pourquoi ils écrivent des choses éphémères, pourquoi ils lit et pourquoi les gens payent les livres de, sur les sujets éphémères Parce que c est, c est, si tu veux, le premier qui a vraiment contemplé tout ça, c'était Walter Benjamin. Walter Benjamin, qui a vécu le pauvre à Paris pendant longtemps avant de se suicider, parce qu'il ne pouvait pas traverser la frontière espagnole euh, pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, mais il a, il a écrit un très beau texte qui euh, l'âme, l'âme euh, d'artiste euh, dans cette époque et l'âme de... de d'objets de, de d'objets de, de, d'art comme marchandises et euh, en ce moment surtout si tu ne peux pas vendre soi-même ou tes idées ou euh, ta création si tu n'arrives pas à vendre c'est-à-dire peut-être que tu fais quelque chose de bon euh, c'est pas nécessairement et pourquoi, pourquoi ils vendent des choses éphémères Peut-être, Antonia, est-ce que tu es d'accord Pourquoi ils vendent des choses éphémères Des bêtises Non, mais que... excuse-moi. Je, je, je, je, je, je veux juste repriser ça. Ce n'est pas tellement que ça soit éphémère, mais pourquoi les artistes, souvent, ne. ne si tu veux, dans mon esprit, évidemment, c'est caricatural, mais je pensais que le Living Theater et, et les gens de la Big Generation, Kerouac et les autres. Euh, je, je, je ressens parmi eux la, la même colère qui peut me traverser c'est-à-dire la, la, une certaine violence contre les conventions bourgeoises qui seraient le, le mariage, les vacances la vie de famille euh, l'argent qu'on doit gagner, le statut social bon, sauf que, évidemment, je suis très caricatural on, on pris le parti pris me semble-t-il d'aller de, vers des substances disons champignons ce qui n'est pas ce qui n'est pas une critique de, de ma part hein, c'est pas, pas une moquerie de ma part voilà, moi j'ai pas du tout pris ce chemin mais je, je m'interroge sur pourquoi maintenant la, la plupart des artistes ne, ne, ne... enfin je sais pas si tu as ce sentiment bon aussi ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne font qu'un arc si tu veux ils, ils veulent faire un arc qu'ils contrôlent de A à Z, c'est-à-dire ils ne sont plus dans, dans l'aléatoire, dans mon esprit le living theater, mais tu, tu me diras si je délire hein, mais le living Théâtre est à une certaine époque, au tout début, à Riannushkin ou à Cartoucherie, il y avait quand même l'idée de, de créer des pièces de théâtre en fonction de la situation qui se présentait. C'est-à-dire où on peignait un tableau, mais le tableau, on ne peignait pas dans, dans son atelier. Le, le tableau, il existait parce qu'il était en relation avec un public. Bah, tu, tu viens de dire, avant qu'on commence là, tu viens de dire, bah, les performances que je fais, j'attends un petit peu de, de voir qu'elle est le public. Bon, je n'ai pas pris ça comme quelque chose de, de, de, de, de business, quoi. Justement, je l'ai pris comme quelque chose. Bah, en, en tant qu'artiste, est-ce qu'il ne faut pas se positionner sur la situation qui existe pour créer un tableau, un film, une œuvre d'art, plutôt que de dire, dans ma tour d'ivoire, je crée quelque chose, je vous le présente. Alors, est-ce que c'est une impression que j'ai Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose que j'invente Est-ce que c'est un délire de ma part Que, que maintenant, les artistes considèrent qu'ils sont dieux donc, ils ont une création si, avec, si, avec si, tout si, ce que si, ça peut comporter de, de, de droits d'auteur. C'est le délire, voilà, le délire ouais. parce qu'il voilà. voilà. y, euh, y a toujours des gens qui, qui, euh, qui sont en train de créer quelque chose euh, valable. Et peut-être, on ne sait pas, il n'y a pas de raison, nous ne pouvons pas voir. J'ai vu dans, dans, un, dans un théâtre, même très commercial, euh, un spectacle de Romeo. Euh, Romeo Castellucci, un italien, qui a fait un spectacle magnifique qui s'appelle «Démocratie in America », la démocratie en, euh, en Amérique. Et ça, c'est une critique du système euh, néolibéraliste assez acerbe et, et, et vraiment euh, extraordinaire. J'étais étonnée, de, déjà qu'il n'était pas en prison, ou tout ça, j'étais étonnée que... <rire> quelqu'un a lui laissé faire le spectacle et j'étais étonnée que le spectacle a été à Bobigny je ne sais pas où donc je te dis je, je danse comme un exemplaire il y a toujours des, des, des, des choses mais ne sont pas visibles ah, c'est-à-dire bon, euh, que, que la mairie de Bobigny passe des, des spectacles entre guillemets, contestataires contre le libéralisme, plus aussi à cœur, une nuit de vous ou moi, ou des gens, personne, je, je pense qu'ils s'en fichent, parce que dans la mesure où le, le public n'est que spectateur, eh ben le, le public entend à bas, à bas, l'ultralibéralisme, vive les Indiens, à bas, le nucléaire, enfin, tout ce que tu veux, et ça, ça, ne, ça ne perturbe pas la société, qu'il y ait un public qui, qui, qui, qui entende des propos contestataires, à la limite, bon, moi je n'ai pas trop la télé, peut-être qu'il y a ça aussi la télé, et, et, et, et je pense que... que qu Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Hein. C'est pour ça que j'avais vraiment ce désir de faire cette émission avec, en invitant des personnes, pour qu'on essaye justement de, de, de, de parler de, de nos révoltes, de quelque chose qui nous, qui, qui nous pousse à écrire ou à créer. Voilà, ça, Pour certains, c'est de la révolte. Peut-être pour les autres, c'est de la névro. Je ne sais pas exactement. Mais que ça ne soit pas, en tout cas que ça n'intègre pas un plan de com ou de commercial. Alors effectivement, à, à, à Beaubourg, ils, ils vont faire, je, je, d'ici peu, je crois, une rétrospective sur mai 68. Alors, voilà, ça n'a pas de sens, parce que ça veut dire qu'ils qu nous dépossèdent de notre mémoire et qu'on qu qu fait une barrière entre le spectateur et le créateur. Et c'est ça que, modestement, je vais essayer d'abolir de force avec les invités, donc peut-être que ça va être un échec et qu'il n'y a que moi qui vais parler comme, comme, comme, comme des personnes qui parlent toutes seules dans cette radio. Peut-être que ce sera la conséquence. Voilà, qu -qu Comment on fait pour euh, créer, créer un dispositif où, euh, voilà, oui non, je, je, je pense que je, je crois... Qu'est-ce que, ce que je, je pense Je crois... Qu'est-ce que tu voudrais dire pourquoi euh, cette fausse cette visibilité euh, Pourquoi donner à Castellucci à faire ça à Bobigny quand il doit faire ça par exemple dans les rues de, de Château d'Eau ou quelque chose comme ça un tel spectacle Non, mais, mais euh, écoute, ça c'est une chose très difficile, euh, la, la poster, le, le, le, le mensonge des médias, c'est quelque chose, qui c'est difficile, c'est difficile à combattre. Je me souviens euh, quand euh, Alain Gisberg a été en Serbie, à Yougoslavie, effectivement, ex yougoslavie il a dit qu'un euh, écrivain, a été, un poète a été en prison. Et on a tout le monde a écrivé euh, les, les pétitions, pétitions pour lui, euh, pourquoi ça, pourquoi ça. Et Alain a dit, moi j'aimerais bien que quelqu'un écoute mes mots et que je suis en prison que de... De, que de vivre dans une fausse démocratie où je peux écrire, où je peux dire tout ce que je fais et il n'y a aucune réponse, aucune résonance. C'est-à-dire que nous habitons vraiment dans les fausses démocraties où tu peux faire, où tu peux dire ce que tu veux, mais tout ça, c'est une façon à, à faire taire les gens. Tu, tu sais, il y a, ouais, a quelqu'un que j'aime que beaucoup, alors c'est pas vraiment un poète, c'est pas vraiment un philosophe. Il s'appelle Pierre Dac et son vrai nom c'est Isaac Jacob. Et Isaac Jacob euh, a été connu parce qu'il était sur Radio Londres quand De Gaulle était à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale et il disait quelque chose de très intéressant. Il disait La démocratie c'est cause toujours et la dictature c'est ferme ta gueule. Et effectivement, dans le poème que tu as lu, moi j'ai retenu une chose et c'est un chiffre, c'est une date, c'est 1930. Tu dis 1930. 1930, le début de l'engagement. Mais 1930, il me semble, c'est la date de la mort de Vladimir Vladimirovitch Mayakovsky. Et il est né, je crois, en 1893, donc à 37 ans. On dit qu'il s'est suicidé d'une balle dans le cœur. Enfin, il meurt d'une balle dans le cœur à 30 ans. Et cette date, pour moi, elle lance un peu le sujet, parce que le sujet, la poésie, est-elle état donc euh, état d'âme, état d'esprit c'est-à-dire que euh, position personnelle position individuelle ou état, état-nation c'est-à-dire constitutionnel institution et ce piège entre l'artiste et l'artiste officiel qui, de, qui devient momifié de son vivant, comme l'a été May Mayakovsky, c'est peut-être là le piège de l'art. Et c'est toute la différence entre la visibilité et la valeur d'une œuvre et, je dirais, sa valeur marchande. Attends, cher camarade, je dois je dois te dire c'est c'est très dangereux de prendre le dans ce cas-là dont nous discutons, le cas de Mayakovsky, parce que cette époque a été extraordinaire. C'était une Monsieur. époque en Russie euh, après la Révolution quand Lénine était toujours des vivants, et les artistes en incluant Klebnikov qui, euh, Mailhold, j'ai amené ce gros livre, on avait cette époque qui a duré que quatre ans ou cinq ans, oui. où les artistes de tous les côtés sont, faisaient ce, c'était la revue Lef, c'était le cubo-futurisme qui, qui à était issu du à futurisme italien. Lef, oui, c'est seulement Lef et tout ça. Mais, mais, comme à certains moments, Lénine a devenu très... Méfiant et il a dit ah, qu'est-ce qu'ils font là-bas ensuite. Mais bon, quand même, il y en a qui disent que, que quand il était dans, avant de mourir, il a dit juste euh, deux mots ou trois mots il ne faut pas laisser Staline. Oui, oui, Stalin, oui, bien sûr, bien sûr. Mais, mais hérité, euh, donc, Le bon. danger, c'était Staline ah. pour Lénine, effectivement. Ah, oui. Et euh, oui. bon, en bref, donc, Mayakovsky. Est-ce qu'il se suicidait Je ne pense pas. Moi tu non vois, j'ai passé peut-être une dizaine d'années de, de, de ma jeunesse en étudiant Mayakovsky et, et son œuvre et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé C'était comme la, la thèse pour mon doctorat. Mais euh, bon, blablabla. Bla, bla. Mais c'est euh, comme de croire que Gagarin est mort dans un accident d'avion. Euh, effectivement, regarde. Euh, je suis allée voir euh, une conférence ça fait cinq jours où tous les Slavistes du monde étaient là, c'est le, les jours de, de, de la culture russe, au 5e arrondissement, au Panthéon. Et là, donc, tous les gens, s'il y a une table comme ça, mais tout, ils sont tous les profs, émérites, méritent tout ça. Et euh, ils ont parlé de Marina Tsvetaeva, qui s'est suicidée. Et moi, j'ai osé, j'ai osé demander, j'ai dit, mais bah, écoutez, est-ce que vraiment, si, ça ce n'est pas clair pour moi, est-ce que c'est vraiment suicidé quand trois des personnes me répondent, mais oui, Madame, vous savez, ce n'était pas comme comme le meurtre de Mayakovsky, Yessenin. » et Moi, je ne savais pas même que Essenin a été dans le même champ, dans le même groupe. Il a dit, lisez, lisez avec attention les derniers poèmes de Marina Tsvetaeva. Donc, ce qu'il m'avait dit et confirmé effectivement, c'était professeur Niké, vraiment. Nikkei, Nicolas Nikkei, qui est à l'Université de Cannes et euh, donc ils, ils m'ont confirmé aussi que, que tout le monde vraiment est bien d'accord que ce n'était pas un suicide. Euh, le cas de Marina Tsvetav a été aussi très, euh, elle a habité ici à Paris pendant longtemps, long elle a décidé de rentrer en euh, euh, Russie enfin. Mais il y en a qui disent qu'elle a, a était censée donner les rapports à Beria tous les euh, oui. le matins et tout ça. Et, donc, et euh... Lily Brick, 13 ans après la mort de Mayakovsky, elle épouse un général du KGB. Est-ce que, est que ça ne doit pas nous interroger <rire> Ça, je ne sais pas. Lily Brick, c'était était une grande, charmante, planaise, parce que... Parce qu'elle a, elle a, elle a été mariée avec Orsi quand elle a rencontré oui, Maïakovski. Donc elle n'était pas vraiment un bon exemplaire de, de fidélité euh, conjugale. Si, si tu veux, toutes ces questions, elles posent justement la, la question de, de, de notre rôle aussi dans les mouvements sociaux. Parce que bon, monde Maïk, je ne l'ai pas connu. Oh. Mais j'ai l'impression que, je ne sais pas ce que tu en penseras, ce que tu peux en penser, mais parce que peut-être que je fais allusion à ce que tu fais aussi à Nuit debout. Il y, y a eu un conflit entre un groupe qui avait occupé. C'est euh... interpo... Pardon, pardon. Ah, Christine. Il ouais. y, y avait une histoire très intéressante, à mon sens, entre le groupe des artistes et le groupe autour de Monseigneur Gagnot et le, le DAL de Jean-Baptiste Hérault dans l'affaire de la maison des ensembles, c'est-à-dire la, la maison qui avait été ouverte un peu de forte dans le 12e arrondissement, Marché d'Aligre. C'est-à-dire, on, on, on, avait, on avait un petit peu. Vu de l'extérieur, j'avais un peu l'impression que les les gens politisés qui veulent organiser les masses pour de bonnes raisons, pour de bonnes raisons, c'est-à-dire pour réclamer un logement pour tous, pour réclamer qu'il y ait moins de misère dans des choses dont je me sens solidaire, euh, qu'il voulait effectivement euh, qu'on vienne avec eux dans cette lutte que les artistes viennent. Et puis à un moment, je ne sais pas pourquoi, mais nos no chemins s'écartent. C'est-à-dire, ils nous, il nous accusent de, de ne pas avoir des positions politiques claires. Tu vois, je, je peux quand même citer l'exemple, par exemple, bon, j'espère qu'il ne sera pas facile de citer son nom, mais d'un artiste qui s'appelle Kiki Picasso, qui avait mis en image euh, les, les propositions de, de Gaillot, parce qu'il y avait une télé pirate qui, qui émettait à cette époque-là. Et il avait essayé de faire un habillage en 3D, enfin un peu en truc à, sans changer un mot de Mgr Gaillot, sans changer une phrase ni un mot. Et ça avait déclenché une colère des militants en disant Mais nous, on n'est pas là pour faire les guignols, on est là pour donner des messages clairs. Justement, est-ce est que, est que, est que nous, les artistes, voilà, c'est un peu ce que j'essaie de poser comme question, est-ce qu'on a une fonction éducative Est-ce qu'on doit donner des messages clairs Est-ce qu'on doit être au service de, de, de mouvements sociaux non, là, là, là. Ou, ou est-ce... -ce, voilà, est c'est est, est -ce est que une là, question les contest... très... OK, allez-y. Oui. Ouais. Moi, je vais pas... Là, pour l'instant, je vais parler à mon nom propre. On parle tous sur mon nom propre. Euh, voilà. Moi, je pense que déjà, premièrement, la culture doit être gratuite. Je suis choqué de payer pour voir de la culture, donc que ce soit les musées tout ça, pour moi ça doit être totalement gratuit euh, parce que c'est un bien commun. Voilà. Pour moi la culture est un bien commun pour tous, donc ça veut dire que personne ne doit payer pour voir de la culture, pour moi ça doit être ouvert pour tous, à tous, euh, qu'on soit dans le pays ou que ce soit des étrangers, personne ne devrait payer pour avoir de la culture. Ensuite, euh, la culture, pour moi, une pièce de théâtre, ça. bien sûr que pour moi, ça doit poser des questions sur la société, sur la place de la femme dans la société, sur la place du capitalisme, sur euh, ce que le capitalisme, on va dire, euh, détruit sur la société. Donc pour moi, oui, c'est clair que aujourd'hui, la culture doit être au service euh, des personnes et doit largement défendre une société plus solidaire, plus social. Et quand on dit au service ensemble. des personnes, est-ce que tu peux préciser au service de qui quand on dit des personnes bah, Au service ça. des personnes, c'est au service de tout le monde, ça veut dire que. Euh, un SDF peut aller voir des tableaux, ça veut dire qu'un pauvre peut aller voir des tableaux, un riche euh, peut aller voir des tableaux. C'est euh, voilà, c'est. Voilà, par principe, c'est comme je dis, ça doit être gratuit. Donc ça veut dire que chacun peut aller dans un musée sans payer pour voir des œuvres, pour voir. Euh, Regarder même des monuments anciens pour voir la culture ancienne, pour voir la culture contemporaine, pour voir toutes sortes de cultures, que ce soit artistique, que ce soit des peintures artistiques, cinéma, etc. Et bien sûr que pour moi, la culture aujourd'hui, les gens, malgré qu'il y a des artistes très engagés sur la société, pour moi, les gens d'un niveau artistique, ils devraient être un peu plus engagés. Et je suis content d une, d une, de exemple, de qu'il y a des pièces de théâtre qui, qui détruisent le niveau. De, qui critiquent le niveau libéralisme. Après, sur là-dessus, par exemple, je vais revenir. C'est le fait que les gens ne réagissent pas, c'est qu'on les a habitués à juste consommer. Bien sûr. Et à ne pas réfléchir. On a, voilà, ça a fait depuis longtemps. Quand le libéraliste on leur a dit juste de « tu consommes et tu ne réfléchis pas. Mais plus. tu sais qu'aujourd'hui, on a est des sont engagés en France, mais ils sont engagés par contrat comme HK et les Saltimbanques. C'est-à-dire que quand euh... on les interpelle par rapport à l'esclavage moderne dans une communauté d'Emmaüs à, à, à eh bien ce groupe de musique français qui s'appelle HK et les Saltimbanques, hein, euh, ils répondent qu'ils ben, ils en diront un mot, mais qu'ils ne peuvent pas rompre leur contrat parce que sont des artistes engagés par contrat. Et donc, on voit bien que l'argent pervertit. Et donc, je repasse la parole à Nina, parce qu'on qu est là pour de la poésie, j'aimerais bien entendre bah, un autre bah, poème. Je pense qu'on ne parle, oui, euh, oui, qu parle que de poésie. Bon, Moi, je, je suis très claire dans ma poésie, et je dis, dis euh, des choses de façon claire. Ce que je... Si vous voulez... c'est la référence a été euh, la référence de mon père euh, dans 1930 qui, avec Dushan Matic, il était il, il était comme le fondateur de mouvement surréaliste en Serbie. Et justement, euh, Dushan Matic a dit qu'il avait euh, la gratitude que mon père a lui amené, introduit dans le mouvement ouvrier ce verdict, comme qui était vrai, un vrai mouvement, ouvrier, pas pour les... Bon, on n'avait pas les caméras de cette époque-là, mais je suis tellement fière, je, je pense que je suis une bonne personne propre pour, pour le radio-anarchiste, parce que c'est tra la tradition de ma famille. Ma famille a caché mon père, grand-père et ma euh, grand-mère, grand euh, caché les trotskistes et bakuninistes qui sont quitté la Russie euh, au début du XXe siècle et ils sont les cachés euh, sous le toit euh, en traversant euh, la Serbie. Euh, mon père, propre père, a été jeté, rejeté de cinq euh, lycées à cause de communisme et anarchisme et tout ça. Il ne pouvait pas s'exprimer et finalement il aurait pu s'exprimer et est arrivé euh, au pouvoir euh, quand c'était soi-disant socialisme, mais comme il n'aimait pas cette forme de socialisme, il a jeté la, la, la, carte, euh, <rire> la carte communiste. Et on a souffert beaucoup d'une grande maison, je me souviens, très très très belle, très jolie, comme dans, ici à Paris, 6e arrondissement. On est arrivé dans une petite cave. Euh, moi ma mère et mon père et euh, c'était c'était vraiment euh, j'ai vu la différence qu'est-ce que c'était le caviar de gauche et qu'est-ce que c'était quand, euh, quand tu ne peux pas manger caviar bon je, je, je raconte tout ça euh, pour enfin euh, d'exprimer mon, mon background comment on dit l'arrière fond d'où où, où viennent tous ces vers et euh, ça c'est euh, ça j'ai écrit à prison américaine quand, effectivement, quand ils m'ont arrêté, j'ai essayé euh, la dernière fois de traverser la, la frontière et non, ils m'ont rejeté et ils m'ont gardé pendant 24 heures dans une petite chambre comme c'était la prison. Et donc, euh, j'ai écrit ce poème qui s'appelle Ligne inviolable. Jamais je ne franchirai la ligne au-delà de laquelle repose l'empire du chocolat, de l'impertinence et du caprice. Nadia, ces musulman musulmans rencontrés au service d'immigration des États-Unis, Nadia dit « Puisse tous tes démons griller dans le fait de l'enfer, même si nous les souhaitons, tout ce qu'il y a de meilleur dans la vie. » Sans téléphone pour transmettre des messages venus de l'Empire magique de Sumer et de la Mésopotamie. Tous les serfs sont sous le chat, le niqab ou une voile, de dentelle espagnole, vestige de l'Empire Mudejar qui frémissent devant l'inquisiteur. Hola !» leur dit un Mexicain et il présente un visa muni du sceau d'un grand empire. Tandis que Béatrice annonce les énormes paragraphes d'une loi, jaunit en compagnie de gueules montrant les dents d'un pitbull de Francis Bacon. Mais des dames, rebondies en uniforme, distribuent les paquets de cacahuètes à ceux qui sont restés ici pour assurer le transport, de toute façon, le sommet est absent, car flamme d'immenses brasiers de shaitan, mais Allah aussi est absent, pour aider tout l'éclairage d'un million de faits. Et là, pour aveugler de sa bêtise tenace, le sement de la bureaucratie est le tissu conjonctif de tous les empires. Je vais répéter, le sement de la biocassie est le tissu conjonctif de tous les empires et moi, je ne suis que le coq d'une cacahuète qui est tombée entre deux dents grainage. C'est formidable parce que ça rejoint exactement ce qu'a dit Che Guevara, il, il, il a dit « notre ennemi ce n'est pas le capitalisme, notre ennemi c'est la bureaucratie ». Et on a aussi cet exemple-là, je crois peu de temps avant sa mort, euh, Mayakovsky est à Nice et il confie à un de ses amis une phrase assez étonnante, il dit « moi je rentre en Russie ». Car je ne suis plus un poète, je suis devenu un clerc de notaire de la Révolution. Oui. Mais alors, sur cette question de Majakovsky, bon, évidemment, c'est une question très intéressante, parce que pour moi, elle a des, des analogies avec ce que les rapports qu'entretiennent les, les, les, les léninistes, voilà, enfin, les insoumis, enfin, les enfants les, les Lénine, qui veulent organiser la, la société ce qu'ils appellent la folie et la norme mais la question, pour moi, elle est de fond. Est-ce est -ce que c'est légitime qu Com Comment Est-ce que c'est légitime Pourquoi Mayakovsky est allé avec eux quoi Pourquoi Mayakovski a parlé à Lénine Pourquoi il a accepté d'aller à Lyon des écrivains Est-ce est que, est que nous, en tant qu'artistes, c'est une question, est-ce qu'on doit, effectivement, avoir cette étiquette artiste, être inscrit à la... Bon, il n'y a pas d'ambiguité. moi, je suis inscrit à toutes les sociétés d'auteurs. Donc Je ne fais pas un procès de, de okay, qui que je, ce soit. Je vais... hein. Moi, je, je suis inscrit à, à toutes les sociétés d'auteur qui existent. Bon. Mais le fait que j'y sois euh, n'implique pas... Donc, alors peut-être comme a fait comme moi, je me prends pas comme... Je ne me, me prétends pas à son égal. Hein, ce n'est pas ça la question. Mais je, je me demande si euh, l'erreur que nous faisons tous, et peut-être qu'on ne peut pas faire autrement, c'est d'aller vers eux. C'est-à-dire, à partir du moment où on accepte de, de, de, de rentrer dans leur mouvement, est-ce qu est qu'on qu'on n'est pas condamné au suicide voilà. Okay. Voilà. Euh, ça la question non, de, non, non, non. Moi, moi je, je suis toujours... Il faut rentrer dans les dans les prochains de la société, justement, parce que tu ne peux pas, tu peux faire rien. Bon, c'est mon, mon avis personnel. Euh, Peut-être je me trompe. Mais on avait toujours comme des chemins. Un chemin, tu t'es exclu. Tu t'en vas, je ne sais pas, habiter hein, en Inde <rire> et peser. En faisant des choses comme au Mexique, peut-être Trotsky au Mexique, ou je ne sais pas, Diego Rivera. Ginsberg, euh, uh, c'est quelque chose qui va sur Non, non, Non, bon. est, ça, non, non, Dinsberg, est non. Ginsberg, pas quelqu'un qui a continue, décidé continue. À, à rester dans la société une non, fois. Non, il mais il développe pourquoi. ça parce que c'est très intéressant. Ça, euh, ça. Pourquoi Parce qu'il m'a toujours il averti sur le fait que c'est mieux et c'est plus intelligent hum. rester dans les... les euh, je peux, je peux dire, dans les le cadres institutionnels Dans les cadres, oui, euh, professionnels et tout ça, parce que ça, là, vous pouvez euh, réagir dedans, c'est-à-dire vous pouvez faire euh, un changement. J'étais étonnée, par exemple, aussi quand, quand mon père m'avait dit. parce que oui, Mais quel petite, changement, moi quel changement, précisément, dans le cas national Quel changement Le ah, changement que tu, que tu veux, que tu désires. Tu, même, même si tu ne peux pas, je ne peux pas dire ici, parce que je ne sais pas, tout ça, ça va répété, mais même si, si tu ne peux pas mettre une bombe, quoi que ce soit, de quelque part, si tu, en as, si tu es à Nantes et pas à Paris, tu dois être à Paris à faire beaucoup de choses. C'est ce que tu veux faire. Si tu veux, moi, je fais une chose très très précieuse, par exemple précieuse fils ouais, je Moi, j'enseigne à la Sorbonne et qu'est-ce que j'ai fait, je, je n'ai pas honte, je suis tellement fière de ce que j'ai fait l'autre jour. Nous avons une brochure, pour tous les semestres il y a une brochure à ce lieu, où les étudiants ils sont obligés. Et moi j'ai changé la brochure, avec tous les écrivains qui étaient dans la brochure, moi j'ai remplacé avec mes amis. Mes amis. C'est-à-dire que, que j'ai des amis qui sont vraiment amis de, de l'humanité, Voilà. Et donc, mes amis d'Angleterre, de, de, de d'origine de, de anglophone, parce que, parce que, voilà, on avait une, un petit poème de Bob Dylan à la fin de cette brochure qui m'avait encouragé et j'ai demandé mon responsable, j'ai dit, écoutez, je ne suis pas complètement d'accord avec la brochure. Il a dit, va changez si vous voulez inviter quelqu'un. À ce moment-là, j'ai vraiment, j'ai... J'ai laissé tomber tous les autres auteurs qui sont... Ils sont, sont bêtes, c'est une écriture bête. Mais qu'est-ce qu que tu veux toujours? C'est le, le, le système te vend des choses bêtes. Si je te dis qu'il y a peut-être une vingtaine ou centaine des écrivains mieux que Paul Auster, et j'étais choquée quand je suis venue ici à voir que c'était Paul Auster qui a été traduit en français, il est comme un petit seigneur maintenant, comme Proust, je ne sais pas qui. Mais euh, oh il n'a ah, Antonia. Paul Oster. Elle n'a pas entendu, qui est Paul Voilà, Stuart, est-ce que tu connais qui est Paul Oster? Oui. Quelque chose, non? Hein? <rires> que, ok, ne sois pas fier. Rire, <rires> c'est toujours quelque chose. Mais, mais ce que je vais te dire, c'est que le consumérisme est terrible. Et est si. Ça, euh, oui, mais alors justement, euh, comment on peut s'opposer à ce consumérisme Voilà, c'est ça là, la question que je pose. Juste produire, produire, produire. Alors, alors ton... toi, toi, disons que ton, ton idée elle est belle, bien sûr. Toi, en fait, tu te dis que tu écris, c'est pour un moyen de lutter contre un enfermement, le, le consumérisme. Enfin, c'est ça l'histoire, c'est un moyen d'éclairer une prison aussi, intérieure, quelque chose comme ça. Et aussi m'infiltrer, j'ai ouais. mon désir à vraiment ouais. éduquer, je, je me vois comme un être artiste, éducateur. Non, euh, un peu importe, Écoute, euh, avant de te rencontrer, j'étais avec un copain qui s'appelle David Buhebel. C'est ah, vraiment, il est un anarchiste très, très bien connu, c'est-à-dire, euh, il cause des problèmes, il ne peut pas rentrer aux États-Unis non plus, c'est son pays natal, donc, euh, tu vois, euh, même moi, je, je, je suis très calme, je suis gentille. Donc, tu as dit, je suis gentille, il est bien gentil je ne suis pas un terroriste <rire> je ne suis pas un terroriste aussi quand je suis venue ici peut-être quelqu'un va me liquider je ne sais pas, mais je le doute ce n'est pas, pas comme ça en ce moment euh, j'ai rencontré Antonio Negri Giancarlo Pizzi qui t'y as rencontré aussi euh, ils ont fait du temps dans la prison comme les brigades rouges Antonio Negri, Giancarlo Pizzi Et tu, tu as lui aimé tu as dit c'est un homme magnifique vraiment il est, mais, mais je, je... Bon, il, il y a plusieurs choses, mais il faut, je te dis, il faut toujours rester dans la société, soit anarchiste, soit société communiste. Reste dans la société à lutter contre quelque chose qui, qui est nocif. Qu faut... Est-ce que, est que tu connais, connais l'actuel plus vieux prisonnier politique du monde qui est Léonard Pelletier, justement aux états unis d'Amérique, donc cet indien Lakota qui a été injustement accusé de, du meurtre de deux agents fédéraux, suite mmh. au mouvement des années 70 sur mmh. la réserve de Pine Ridge aux mmh. états unis Donc, actuellement, comme dans les années 70, à la fois au Canada, au Québec, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, il y a beaucoup de mouvements autochtones. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un leader, un militant autochtone ne se fasse assassiner. Euh, on est re re retourné euh, je pense euh, réellement à une période euh, malheureusement qui n'a rien à envier à aux années 60 et aux années 50 on a une recrudescence <rire> et une remontée aussi euh, des arsenaux thermonucléaires oui, mais attends, mais, non mais, mais, mais c'est important parce mais, parce que mais pas, là, par rapport à ça ça on sait mais par rapport à ça — Excuse-moi, je t'interromps brutalement, mais que ça fait partie d'une autre émission que j'avais faite. Je ne sais pas si c'est pertinent qu'on ressasse l'arsenal argumentaire de l'extrême-gauche, que le libéralisme conduise à la suppression des libertés, l'appauvrissement général. Bon, on est d'accord, tu vois. — Non, mais c'est pour les plus vieux prisonniers politiques qui se trouvent aux USA. — Il y a plein de gens en prison. C'est très triste. — Non, c'est pas ça, Moi, la problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette situation Est-ce qu'on intègre la société voilà. — Alors moi, moi je ne suis pas un cheval blanc. Hein. S'il y en a un qui est intégré, entre guillemets, c'est bien moi qui, qui est plus qu'intégré. C'est l'intégration de l'intégration l'intégration. Bon. Mais c'est une question... Vraiment, pil... ouais, je, je, je, je parle au cheval blanc. Si tu veux, je, je rec... voilà, il n'y a, a pas de problème. La société devient difficile. Il y a des gens qui se font massacrer. Bon, ça Ça va pas s'arranger. La, la planète, bon, n'en parlons même pas. Mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on intègre, est qu intègre le système ouais. Alors toi, justement, tu, tu voulais... Tu voulais, avais un point de vue c'est pas que je ne veux pas parler de ce qui va mal mais après, excuse-moi, je suis juste là-dessus si on parle de ce qui va mal, après moi j'ai des cauchemars j'entends des bruits chez moi j'ai de l'insomnie et je deviens totalement ingérable tu vois, quand on fait un ou tout ce qui va mal... Mais non, mais euh, ça veut je ne peux plus dormir, je deviens totalement est ingérable. Non, totalement ingérable. On, a bien, si on a bien compris, tu, tu dis que nous critiquons beaucoup de choses non, non, et que nous ne nous offrons pas une solution. Ah non, oui. non, non, non, non, non, vous offrez une solution. Ça, ça c'est ta remarque ah, non, de non, non, non, non, non, non, non, non, n'ai pas dit qu'on non, Non, non, je pas dit non, ça, Roger fait cette radio... Toi, tu écris, moi je fais des choses, Boris fait des choses. Non, non, je me suis. C'est je Voilà, je me permettrais de. solution Non, je me je me permettrai pas de dire de quel droit je dirais. De quel droit je me dirais, vous ne foutez rien. Ça serait injuste. Je n'ai pas à vous juger de ça. J'ai simplement à poser la question qu'est-ce qu'on fait de notre révolte Est-ce qu'on en parle Voilà. Mais Boris, tu avais quelque chose à dire. Ah Ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a plein de. Par des lieux. J'ai donné plein d'exemples que je connais et que j'ai déjà vu par exemple, on peut passer par, euh, au niveau PAMP artistique, euh, que les artistes, en fait, se, se regroupent, ceux qui veulent plus être dans le système, et après, créer, en fait, peut-être un lieu dans Paris, créer une structure propre, nouvelle, en fait, avec un, avec un système pour, euh, par si, je sais pas moi, nous des locaux, et qu'après, on mette des prix libres ou des prix, euh, voilà, un système, on va dire, de. Euh, on, va, on va dire un, un système où, euh, où vous, avez, vous êtes en fait vous êtes plus dans l'état vous avez une liberté grâce à une structure nouvelle ouais. et après créer derrière quelque chose qui permette aussi de vous payer et de vivre de votre art ou de ouais, votre que je vois c'est pas contradictoire le principe de la gratuité c'est pas une question vache hein, je te pose non hein. bah, c'est pas une question vache hein. après il y a aussi ouais. si, après, si, si, tu, veut... si tu veux payer les gens faut qu il faut de l'argent qui rentre ou, ou oui mais, mais après on peut, ouais. on peut aussi faire un système euh, j'ai des exemples de prix libre dans beaucoup de structures auto-gérées. Il, il y a une mise en place de prix libre. En fait, on remarque généralement que les gens vont mettre, en fait, vont mettre plus d'argent quand c'est du prix libre que quand on impose un prix. Oui, ça, je, ça, je peux parce témoigner, c'est exact, parce que ça, je le fais voilà, souvent. Parce que, en Avec fait. d'autres groupes, on fait les, voilà. le prix libre et ça, ça rapporte plus d'argent. Et ça, voilà, ça et, rapporte Et, et, et j'ajoute, j'avais l'impression que les personnes qui voulaient que ça soit payant. — En fait, c'est un problème par rapport à leur père et à leur mère. C'est un problème de reconnaissance euh, psychiatrique ou psychologique. Enfin lacanien ou j'en sais rien. C'est un problème moral. C'est pas un problème d'argent. C'est-à-dire ils veulent que l'entrée soit payante, que ce soit dans le cinéma expérimental ou les livres. Parce qu'en fait, combien en fait, on vend un livre Généralement, 10 euros. Généralement, euh, personne ne les achète. Enfin tu peux en témoigner. On les donne à Des copains, donc je, je pensais que finalement que dire le prix libre ça rapportait autant d'argent que le prix fixé. Mais certains artistes me disent, moi c'est ce que je témoigne, oui, mais je peux pas faire ça parce que déjà que je ne suis rien, j'aurai encore plus l'impression d'être rien si j'ai pas la reconnaissance de vendre quelque chose, tu vois. Et je me demande si c'est pas un enfermement par rapport à nos pères ou à nos mères, enfin on s'en sort du terme père et capé majuscule. Voilà, je, je sais pas si c'est un délire intéressant ou bah, que, que je, oui, après vois. je trouve, je sais pas, ça fait un beau principe que tu as dit, c'est la peur de comment dire le sentir inférieur ou la valeur qu'on qu a par rapport à notre art euh, je trouve justement ce qui est intéressant avec un prix libre c'est que les gens en fait, vont réellement mettre la, comment dire vont mettre le prix sur la valeur réelle qui considère l'art ou un produit qui a été produit donc je pense qu'un prix libre en fait, va justement permettre en fait, va je pense ajouter une valeur qu'on n'a pas aujourd'hui qui est la valeur de, euh, que les gens estiment de l'art ou du tableau et après je pense que généralement de toute façon ceux qui, je pense, ceux qui achètent à prix libre euh, ont une, quand même une réflexion beaucoup plus poussée que les gens qui vont acheter juste acheter, euh, avec un prix et, euh, voilà, qui vont juste acheter pour acheter euh, eux je pense que réfléchissement à l'art et ce que l'artiste on va dire veut vraiment vraiment faire je, je, avec le je, prix je, je, libre implique voilà, aussi d'avoir une comment dire avoir une réflexion sur la valeur la valeur travail que l'artiste la, a fait, la valeur intellectuelle que l'artiste a fait. Et je pense que les gens qui font du prix libre sont beaucoup plus ouverts à ces, à ces choses-là, et vont une réflexion plus poussée que les gens euh, lambda qui achètent euh, des, euh, des arts. De ou autre euh, chose. Il faut vraiment, il faut s'épanouir et je pense que, voilà, les jeunes, euh, il y a mon fils qui arrive ici, qui est l'âme de tous les squats imaginables ici à Paris parce qu'il organise des événements les, les soirées de la poésie et tout ça, Vladimir... C'est pas Vladimir Poutine, mais bon, Vladimir Sodje. Et euh, je dis, je, je l'avais éduqué, je suis fière de, de cette façon je, je l'avais éduqué justement de, de partager, de, de, de, de, de montrer une petite lumière vers les autres, comment, qu'est-ce qu'on peut faire sans l'argent. Qu est ce qu'on peut faire sans argent oui, Moi, moi j'ai pris, j'ai prise pour faire l'affiche de ce soir parce que je vois tes livres et moi, c'est, ça que je veux remarquer aussi, c'est que souvent euh, le poète, il, le, oui, le, le, le poète, il est aussi graphiste, il est aussi peint, faire la sculpture, la peinture, le cinéma, ce sont des formes de poésie. c'est-à-dire la poésie oui. n'est pas comptée dans la littérature, euh, comme je dirais, il y a de la farce à l'intérieur d'un pâté-croûte. Donc on est, on est aujourd'hui cette culture momifiée, cette, cette culture justement où on va lui donner une valeur monétaire, et ben moi j'ai utilisé un rouble et je retirais la valeur du rouble et j'ai mis radar parce que justement la vraie valeur c'est la valeur du partage et c'était pour moi justement symboliser quelle était la vraie monnaie du futur. La monnaie du futur est celle qui lorsqu'elle est dépensée augmente sa valeur nominale et c'est le partage, c'est la fameuse parabole des poissons et du pain qui, une fois partagé, remplit plus, plusieurs euh, plusieurs paniers alors qu'au début il paraît qu'il y avait que cinq ou six poissons et deux ou trois pains et donc cette politique du partage que tu viens de résumer en disant qu'en fin de compte oui tu as bien éduqué ton fils parce que tu tu en es fier et c'est toujours beau de voir des parents qui sont fiers de leurs enfants euh, est-ce que à travers ce que tu écris tu ressens aussi cette paternité et est-ce que tu penses que ta poésie va pouvoir inciter les gens au partage euh, Merci. Euh, j'étais déjà dit. J'étais déjà dit par les autres que, que ma poésie est très, très sociale et euh, donc ce n'est pas euh, l'ave-dave, le, le cœur, mon petit cœur, ma petite colombe, mon, mon cœur brisé, tout ça. Euh, quand j'étais très jeune et pourquoi pas euh, jusqu'à à un certain âge, euh, j'écrivais euh, la poésie lyrique très personnelle et tout ça, mais maintenant, euh, les choses changent, comme la société change, euh, tr très souvent, je, je suis même insultée, voire insultée, parce que certains révis comme la revient maintenant, par exemple, ils m'ont euh, refusé un poème sur la Syrie. Et le, la, euh, le poème euh, sur les réfugiés, déjà que je me suis occupé beaucoup en écrivant les pétitions et pas mal de choses pour les Syriens. Mais euh, j'avais un poème, justement, que qui j'ai donné à un éditeur que je connais depuis longtemps. C'est un monsieur pour qui j'ai croyé qu'elle est assez large, et éduquée et éclairée. Mais non, je lui donne un, un poème sur les, les Syriens et il, il dit non. Ah non, c'est comme euh, euh, les, les journaux quotidiens. Qu'est-ce qu que tu veux La poésie, c'est quelque chose quotidien. La poésie et toutes les choses qui rentrent. La, la vie quotidienne, c'est la poésie. Ça, ça peut être triste, ça peut être gai. Euh, mais c'est sûrement, sûrement que, la, que la, vie, la vie est toujours le quotidien, c'est toujours la poésie et je ne sais pas quoi dire je suis complètement d'accord je ne peux pas être plus d'accord avec toi que quand tu as dit ça fait deux minutes que effectivement tous les arts ou dans tous les arts, dans toutes les choses que tu fais tu peux trouver la poésie ou tu ne trouves pas On, il y a des poésies, tu ne trouves pas la poésie dans certaines poésies, il n'y a pas la poésie où se trouve la poésie, c'est euh, une bonne chose à demander. Elle est dans la vision, moi, je pense. C'est-à-dire que ce qui fait Tout le poète, c'est pour ça que quand on a parlé de Mayakovsky, c'est ce mouvement futuriste qu'est-ce qu'il est. Il est, même au niveau architectural, et c'est ça qui est étonnant, parce que Albert Speer, qui était quand même l'architecte du, du régime nazi, euh, un proche d'Hitler qui a dessiné Germania, et bien même dans cette architecture... Euh, même qu'on dit stalinienne euh, ou mussolinienne, euh, oh. avec ces grandes colonnes qui essayent de revenir à une espèce de monde antique épuré et tout ça, qui est en contradiction avec carrément la création logotypique du concert rock avec le culte de la personnalité, euh, qui va pointe justement dans les derniers films Einstein, qui a fait partie aussi de la revue LEF, c'est qu'on voit bien que ces poètes, ces écrivains, euh, ces cinéastes, euh, ces plasticiens ils se retrouvent à un moment très précis sur quelques années seulement et ils vont être à la charnière de la prise de pouvoir justement de Staline quand Staline euh, va concrétiser le cauchemar de Lénine c'est-à-dire va s'approprier la révolution russe pour transformer ça en une immonde dictature qui va mettre dans un couvercle de plomb et de sang euh, une grande partie de l'Europe sur 70 ans. Oui, mais non, non. on en verra. Est-ce que ce n'est pas les artistes qui sont responsables Non, non, Ils sont victimes J'en rajoute un peu. Non, j'en rajoute un peu. Je dis ça, bien sûr, par provocation, mais me semble-t-il, <rire> qu'à qu qu partir de moment, non, mais à partir du moment, euh, comme euh, la différence est là, comme dit Boris, l'histoire de, de faire des maisons communautaires d'artistes, des prix libres, évidemment, je pense, c'est une, une belle, très euh, très <rire> intéressante. Mais voilà, mais Bulgakov, me <rire> semble-t-il, euh jamais fait partie du nom des écrivains ni Marinade, c'est Taïwan, ça c'est pas des choses que ça invente. Et je pense que tous ceux qui sont allés dans cette idée d'éduquer de, de, les masses, enfin de, de faire un, quelque chose pour les gens, qui peut être légitime au départ, mais assez vite, l'idée de faire quelque chose pour les gens, qui est belle, quand tu es dans des lieux de pouvoir, me semble-t-il que ça se dilue, soit dans la vodka, soit dans... c'est Voilà, ça se dilue dans des choses qui... On, on, perd, on perd le sens. Ce qui, ce qui, ce qui compte, c'est la, la mégalomanie d'être d'avoir 500 000 figurants, d'avoir des grandes colonnes, enfin, me semble-t-il, voilà. Maintenant, je ne je sais pas, moi. Je, je, c'est difficile, difficile, voilà, je ne sais pas. Mais je trouve quand même injuste... Voilà. J'aurais bah, juste aussi... Je trouve ça injuste de dire que le seul responsable, c'est Staline, parce que ce n'est pas, pas intéressant de dire ça. Parce qu'une fois qu'on aura trouvé un responsable, justement, on devient stalinien, et tu... Bah, si, tu dis Staline, c'est Character... ah, à qui russe. Oui, Bah non. c'est. Si mais bah il dit, y ce est va... aussi oui. en, en devenant président bidon des lions des écrivains et non. je peux te citer Mariana Otero qui fait un film payant sur ah lui qui fait un film payant avec des entrées payantes sur Nuit Debout, oui. s'accapare actuellement le mouvement Nuit de Debout avec son film merdique, mais non, qui s'appelle l'Assemblée. Et ne peut pas s'accaparer avec, si, si, si, si. avec un film ben, merdique ben si, justement, non, justement, elle, elle participe si, à ce système, elle, elle part, ce système de gens qui disent Nuit Debout n'existe plus. Donc tout ce qui est utopique ne peut pas exister non. parce que n'apparaît que les gens comme Mariana Otero ou comme Ayakovsky qui nous remettent dans le réel, soit en disant qu'il faut éduquer les masses, soit il faut être payant. Excuse-moi, voilà. excuse-moi Pierre, mais moi je <rire> Donc, je suis dans le réel, complètement dans le réel. Et euh, suffisaient même même les, les surréalistes, surréalistes, disaient que c'est un moment complètement réel, ben que c'est une ré réalité ben, ils carrée. Tous, ben, ils sont tous allés en parti Non pas tout. tous, bon, presque tous. Ah, euh, je, je ne sais pas. Je, je crois qu'avec mes études, avec uh, Ginsberg et tous ces gens comme ça, que je suis complètement abîmée. Et ma vision de la poésie est abîmée. Uh, par la, par la sociale de, de j'ai commencé à hurler hurle contre cette chose qui, qui... peut-être j'ai je... regardez comme Antonia elle est toujours tranquille elle ne hurle, <rire> hurle pas juste contre elle ne hurle pas contre la société bah, ça, toi ça, je ne sais pas il est très bah, tranquille ça nous ferait plaisir de l'entendre un peu parce bah, que si, si tu veux dire quelque yeah, chose You ah non non you mais tu peux parler en vrai en va traduire the, the, the the on peut can speakingly on va traduire yeah. en même temps on est très bon en fait je vais traduire tout. on traduit tout voilà. en même temps est-ce que, est que is is your poetry maybe like a critique voilà. of this society or any society or is it more intimate do you say what's bothering you mm. both c'est tous les deux Yeah, when it's the best, actually, when it's. Why do it's very You can to us in English as you want. No, I. say, I say, uh, it's uh, <laughs> <je laughs> uh, art, n'importe quel art, la musique, uh, mm. le film, et tout ça, when it's the best, the best quality, it's always the two things, the social and the lyric, C'est uh, it's effectivement il ne faut pas négliger euh, tous les aspects de, de la vie euh, avoir une réalité euh, blanc et noir il faut oui. avoir beaucoup de couleurs il faut, il faut apprendre, moi je fais des confitures avec les épluchures c'est à dire que et, et j'ai fait des montages avec les chutes j'ai pris les chutes d'un film, ouais, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas utilisé, et j'ai fait des montages, j'ai fait des confitures des plus chères. C'est ça que appelles le réel d'ailleurs. Alors non, oui, pour, pour non. moi c'est le surréel, ouais, c'est-à-dire que j'estime qu'il y a une suranimalité oui. euh, qui a été exprimée par euh, Vercors, qui est un résistant français. il, il a écrit L'homme dénaturé l'homme dénaturé, et dans cet homme dénaturé, en fin de compte, il décrit qu'on trouve un hominidé, comme, comme on découvre aujourd'hui des hominidés qui auraient disparu, qui seraient des espèces humaines différentes de l'homo sapiens, qui auraient disparu qu'il y a quelques dizaines de milliers d'années sur Terre, euh, l'homme de Florence, et on a découvert en Chine aussi une autre variété d'espèces humaines, donc déjà l'espèce humaine n'est pas une, elle a été plusieurs, et on le découvre aujourd'hui, c'est très récent. Et moi, ce que je voulais dire, par rapport au futurisme, par rapport à la poésie, c'est-à-dire que les découvertes de Bohr et d'Einstein, euh, aux alentours au début du XXe siècle, ce sont elles qui vont instiller tout ce mouvement. C'est-à-dire, à la fois architectural dans la peinture, dans la musique, on va comprendre que notre perception de la réalité, comme étant une, euh, comme, comme étant euh, lissée, continue euh, euh, d'un événement je dirais sérielle, et en fin de compte quantique, quantifiée. Elle va se numériser, elle va, elle va pouvoir se réduire à, à, à des éléments et adopter des comportements comme la non-localité, c'est-à-dire, c'est les particules intriquées. -dire voilà. les, les situationnistes, est-ce que tu peux commenter, c'était un mouvement ici en enfin, France, dont je n'étais pas bah Moi, je, je, je connais peu, mais ce que je constate, c'est que dans l'expression artistique, on va trouver des phénomènes comme, euh, comme ce que j'ai appelé la non-localité, c'est-à-dire les particules intriquées. Euh, on va découvrir aussi, à travers le pointillisme, euh, la découverte que justement euh, la, la globalité de la lumière par une synthèse additive de points de différentes couleurs est possible, donc effectivement c'est un peintre qui perd progressivement la vue et qui se met à faire des tâches de peinture et donc en fin de compte la science, l'évolution des sciences font évoluer les esprits, font évoluer notre conception du monde et il faut donc évoluer la poésie, parce que pour moi la poésie c'est la science de l'inexprimable c'est à dire justement c'est la sur-science quand on parlait de surréalisme, c'est-à-dire qu'à un moment, la science, elle arrive à une limite, la limite de la compréhension, de l'explication, de l'équation. Et au-delà de l'équation, il y a la poésie. Pourquoi Pourquoi Non, justement, comment, comment, comment la, la science ne dit jamais pourquoi. C'est le poète qui se pose la question du pourquoi. C'est pas la science. La science ne peut pas répondre à pourquoi, il n'y a que le poète. La science se pose des questions toujours, et ne donne pas. Toujours. Et par rapport à la Syrie, il y a, la y a notre ami, du poète. oui, mais par rapport du... à la Syrie, ah. qui, qui est un vrai problème, parce que tu dis qu'on t'a refusé un, un poème sur la Syrie, oui. et donc il euh, y a plusieurs événements, parce que on a notre ami oui. voltuan qui, qui est un poète français, euh, qui qu'on voit souvent porter des pancartes, qu'on voit beaucoup oui, dans la presse, en, en, en, en tant presque militant professionnel, alors que, oui. que son cœur est dans la poésie euh, et il, il, organise, voilà, il organise des événements justement pour parler de la, de la réalité de ce qui se passe actuellement en Syrie. Parce que ce qui se passe en Syrie, c'est à mettre en parallèle à ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Biélorussie. C'est-à-dire qu'actuellement, le monde est haché entre des, des empires. C'est la civilisation plus vieille. Bien sûr. C'est Syrie à Bien sûr, c'est comme l'Irak, exactement. C'est-à-dire la, la Mésopotamie, le pays d'entre les fleuves. Mais, tout ça est en train d'être détruit par deux empires assez récents, euh, la fédération de Russie et les États-Unis oui. d'Amérique, oui. qui, qui, qui, dans une lutte euh, inhumaine, totalement inhumaine, euh, et pluridécénales sont en train de détruire le monde et, et, et donc il y a des enfants qui, qui sont bombardés quotidiennement euh, en, en Syrie mais dans mais ça, beaucoup de parties du monde et ça c'est extrêmement grave et c'est pour ça que c'est très important que les poètes oui, les poètes et les cinéastes et, oui, et puis passer le micro si à temps pour qu'il nous parle justement des événements en soutien à la Syrie, oui, pas là, parce qu'il est est qu est 31 non, après que tu dises que deux empires, genre la Russie là, et l'Amérique euh, jeunes, non. Je pense, pour moi, la Russie, tout ce qui est Russie et Amérique, ça fait depuis, pour moi, au moins, même plus de ce que des décennies, je que qui contrôle largement une bonne partie du monde. Et aujourd'hui, euh, je veux dire, par exemple, les, les guerres qu'on a sur la Syrie, qu'on a en Irak, principalement, c'était quand même, oui, principalement pour piquer les ressources et pour écraser une partie de la population qui était contre un système, par exemple, très, très, très bel exemple, qui était contre, une contre pour moi, que Bachar al-Assad, pour moi, j'appelle ça un dictateur, clairement, donc qui était pour dégager le dictateur et faire une vraie démocratie. Euh, donc, que ça ce soit pour, ben, pour écraser des peuples, les guerres, et surtout, l'Irak, ça a été quand même beaucoup pour piquer les ressources au niveau du globe. Les Américains venaient juste pour piquer les ressources qu'il y avait sur le territoire, pour leur pays. Il y en a à agir, il y a plein, il y a voilà, des guerres, il y en a eu plein dans ce sens-là. Euh, donc pour moi, voilà, pour moi, ce que j'ai compris les guerres, c'est soit pour, soit pour dégommer une partie de la population qui est contre un système et que le système veut radicalement tuer, ou soit pour des guerres économiques. Et principalement, je pense quand même, les guerres sont pour ces deux phases-là. Et en plus, aujourd'hui, avec le système capitaliste il euh, y a de plus en plus comme de répression, que ça soit au niveau militantisme et plein d'autres choses. C'est que le capitalisme n'aime pas. Aujourd'hui, le néolibéralisme opprime de plus en plus et de plus en plus violemment. De toute façon, tous les peuples, surtout nous. Le... Voilà. Je, je ajouter il y a une chose qui me gêne beaucoup, effectivement, le fait euh, Saddam Hussein a été éduqué en tant que banquier dans la même école ou lycée euh, avec Milosevic aux États-Unis, avec notre ex-président Milosevic, qui était un banquier aussi. Donc euh, tous les deux, vous voyez euh, Saddam Hussein en, en Irak et Milosevic en euh, Yougoslavie, il était le grand copain. Ils sont étudiés ensemble aux États-Unis. Donc euh, moi, je, je, ça m'amène, je ne sais pas si je peux être sincère ici dans ce bar comme ça, mais bon, euh, je pense que peut-être... Euh, il a plus il, dans le bar, là, il, il était tous les deux, ils ont il il il il il il été peut-être bien entraînés ou payés par les États-Unis à... à ah. Ben, bah, écoutez, c'est comme par hasard, il était sur le même boulot, les banquiers, dans les mêmes écoles, à Virginia et tous. Là, je pense qu'il faudrait faire une banque c'est pour ça qu'il qu faudrait faire une banque à prix du Mais je crois que. On va terminer. On termine par l'annonce alors, du coup. Donc, je me rapproche, t'inquiète pas. Donc, moi, je vous invite tous, par rapport à, à, à, la, à, la, à, la, à la Syrie, justement, avec des amis syriens, les collectifs syriens d'Ile-de-France, on fait des rassemblements depuis 2011 à Paris, on est les seuls à bouger comme ça d'ailleurs dans le monde on ne voit pas d'autres capitales où il y a des rassemblements pour la Syrie tellement régulièrement et nous on en fait donc tous les mois avec des amis syriens j'ai un ami d'Alep je sais que, Ahmad, qui, euh, qui vient régulièrement et donc là on a deux dates il y a, il y a dimanche 25 février à 15h on vous invite à la république là, de 15h à 18h dimanche 25 on fait un rassemblement parce qu'actuellement vous savez tous les jours, nuit et jour il y a des enfants, des femmes, des vieillards des hommes qui meurent, notamment dans la banlieue de Dame, le Damas, l'Arkouta la il y a 300 000 personnes qui sont encerclées depuis des semaines, des mois, pilonnées par l'aviation de Bacha et de Poutine. Et donc, c'est vraiment... Là, récemment, François France, Info, on en a parlé, mais après, c'est passé à l'as, parce qu'il y a d'autres informations qui couvrent les informations. C'est horrible. Et on, après, on refait encore un rassemblement, parce qu'il y a vraiment une urgence, là, le, le 3 mars, pareil, à la République, et là, ça sera à 17h, 17h 17 à 20h. Roger est co-organisateur avec moi de ce, de ce rassemblement. Il y a une page Facebook. Oui, mais constamment, avec Roger, on fait plein de choses comme ça. On n'arrête pas, c'est... Et c'est pour ça que j'aime beaucoup quand il nous parle de Leonard Pelletier, parce que c'est un, comme tu disais, c'est un des prisonniers les plus anciens. Et il est emblématique des voilà. États-Unis d'Amérique. Voilà, donc à, à tout ça, c'est un à même, le même combat M. pour M. la M. liberté et la dignité de c'est Poutine qui en Irak. Donc merci à vous de venir euh, dimanche 25 à République à 15h et le 3 mars à 17h à République pour la Syrie, pour le peuple syrien, contre Bachar, contre Poutine, contre Rouhani, contre le Hezbollah. Et pour la démocratie, en syrie vite. Et Nina, euh, Pierre, Nina, euh, c'est Pierre qui a eu l'idée que, que tu viennes et que tu fasses cette émission. Je, je, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas assez entendu de tes poèmes. Donc j'espère qu'on refera une autre édition, que tu viendras avec des amis. Parce que, Radar, le but, c'est ça. C'est de créer un espace de liberté d'expression où ouais. chacun contre contre puisse... Quand même contre. Un peu sous contrôle. C'est ça n'est pas de liberté, un peu sous contrôle. Si tu veux. Bah, oui, parce que c'est moi qui tiens le micro ou toi et qui a les, la machine. Oui, mais... Sous contrôle, mais il n'y a pas de contrat. C'est sous contrôle sans contrôle. C'est sous et contrôle c'est en direct et sans filet. Et ouais. il ne me reste plus qu'à vous dire ouais. à la semaine prochaine. Ouais. Si, voilà, si vous voulez.